À un moment donné, on a compris qu'on s'acheminait vers l'indépendance et à ce moment-là, les gens n'ont plus attendu. C'est du spontané et pas du spontané en même temps. Parce qu'il a bien fallu quand même quelques personnes, les premières, qui sont sorties pour entraîner toutes les autres derrière. Le 11 décembre, c'est le deuxième souffle de la révolution du 1er novembre 54. S'il n'y avait pas eu le 11 décembre, on ne serait pas libre. Le peuple algérien enfin se libérait et sortait parce que c'était pour lui la dernière chance. La surprise a été totale, y compris chez Laurent. Tout le monde a été euh, dépassé. Tous les théoriciens des guerres coloniales et les prétendus théoriciens des guerres contre-insurrectionnelles, contre-révolutionnaires, ont eu une nouvelle fois une leçon comme quoi est impossible de vaincre un peuple qui veut son indépendance. Les femmes sont montées en maquis, elles ont pris des armes, elles ont été déposeuses de bombes et tout. Elles n'ont demandé la, la vie de personne. Moi, quand je suis sortie manifester que j'avais 13 ans, je ne demandais à personne. On a commencé à crier Algérien, Algérien, Algérien, Algérien. Le premier you-you provenait de ce bâtiment. C'est comme si quelqu'un qui avait quelque chose dans le pied qui l'a fait sortir. Sur le 11 décembre, il faut voir ce qui s'est passé. Les enfants, les femmes, tous, ils sont même partis vers les chars. Ils n'ont même pas peur des chars. Nous étions, je vais vous dire, je vais employer deux mots. Nous étions envoûtés. La libération dans ce contexte colonial ne peut passer que par une libération des énergies vitales dans le corps. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, dans les rituels de trans, les gens ne se lèvent pas pour danser. Ils dansent parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. Il s'agit de faire corps dans la révolte. Ça ne peut pas être une affaire individuelle. Nulle libération à l'échelle d'une société n'est une affaire individuelle. Wow.